Bonjour, aujourd'hui nous souhaitons aborder avec vous un sujet qui nous concerne tous, le passage à la retraite. Entrepreneur indépendant ou salarié, quel que soit notre parcours, l'approche d'une fin de carrière est un moment décisif. Aujourd'hui, un capital complémentaire de pension est disponible et c'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui avec Catherine Delmarmol, private banker chez The Groove Petercam. Bonjour Catherine, expliquez-nous quelles sont les différentes étapes qui vont nous permettre de profiter pleinement d'une retraite alors la première question à se poser, c'est qu'attendez-vous de votre patrimoine Souhaitez-vous surtout le protéger, le faire croître En attendez-vous des revenus ou, Et ou en fait, euh, souhaitez-vous financer des projets euh, qui vous tiennent à cœur Alors pour répondre à cette question, la, la, la seule bonne façon d'avancer, c'est de dresser un inventaire de votre patrimoine. Et cela se fait assez simplement en comparant l'actif au passif, donc en, le, en dressant la liste de votre avoir immobilier mobilier etc d'autre part évidemment tenir compte de vos éventuelles dettes ensuite il faudra aussi tenir compte de vos flux de trésorerie donc lister euh, tous les revenus que vous attendez le, le, la pension légale euh, les revenus immobiliers éventuels etc et euh, les comparer avec vos dépenses vos dépenses quotidiennes euh, vos dépenses de loisirs de vacances euh, et vos dépenses de bien sûr. Alors, revenons quelques instants sur cette gestion de mon patrimoine. Quels sont les éléments dont il faut tenir compte Il y a notamment une pensée populaire qui dit qu'à la retraite, on dépense moins, ce qui est tout à fait faux. Donc, quels sont les éléments dont on va devoir vraiment tenir compte Nous allons travailler sur deux plans. D'abord, à court terme, nous allons vérifier que vous puissiez maintenir votre niveau de vie avec une pension légale faible en Belgique et euh, des dépenses qui, comme vous l'avez dit vous-même, vont aller croissant, en tout cas au début de la retraite. Ensuite, nous allons nous placer d'un point de vue long terme et là nous allons tenir compte à la fois de votre espérance de vie et de votre souhait de transmettre votre patrimoine. Il faudra évidemment tenir compte de l'inflation qui rogne le capital puisque quelqu'un qui aurait aujourd'hui 1000 euros tenant compte d'une inflation de 1,5% au bout de 15 ans n'ont plus qu'un pouvoir d'achat réel de 800 euros. Cette inflation, nous allons pouvoir la contrer grâce à des solutions d'investissement. Solutions d'investissement qui sont différentes des solutions passées, puisque les taux d'intérêt ont baissé jusqu'à arriver en territoire négatif. Nous allons forcément entrer vers d'autres solutions qui tiennent compte de votre profil de risque et qui vous donneront le rendement souhaité. Alors au cours de notre vie, nos besoins évoluent aussi. Dès lors, comment se faire conseiller pour choisir la meilleure stratégie On peut vraiment parler de stratégie parce que la meilleure solution d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement la meilleure solution de demain. Donc il sera nécessaire de prévoir une adaptabilité des assets choisis. Si je comprends bien, les choix que je vais poser au moment de percevoir ce capital pension complémentaire, ça va vraiment être déterminant par rapport au fait de profiter pleinement de ma retraite par après comment est-ce que je vais pouvoir me faire conseiller du mieux possible Il est essentiel de trouver un bon partenaire, un bon partenaire financier qui pourra vous écouter, vous comprendre, vous conseiller et vous soutenir, ainsi que votre famille, tout au long de votre vie. De Krof Peter Petercam peut mettre à votre disposition une vaste équipe multidisciplinaire de professionnels, tant dans la gestion de votre patrimoine que dans sa transmission, et ce, dès un capital de 250 000 euros. Comment cela se passe-t-il concrètement alors concrètement, De Groove Peter Petercam structure vos actifs en, avec souplesse pour prévoir les différents ajustements qui seront nécessaires en fonction des événements de votre vie. Nous vous aidons aussi à trouver le bon équilibre entre les différentes classes d'actifs avec un souci constant de liquidité, rentabilité et durabilité. L'avenir de vos actifs et leur gestion sont au centre de notre expertise. Vous vous demandez quelle est la meilleure solution pour vous alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous sans engagement avec l'un de nos conseillers qui se fera un plaisir de vous aider. Eh bien, Merci beaucoup Catherine pour ces éclairages et euh, tous ces précieux conseils qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous permettra de profiter pleinement de notre retraite. Avec plaisir.